Bonjour, nous sommes sur PyCon 2014 à Montréal avec Tarek. Bonjour Tarek. Salut. Donc cette année Mozilla est, est sponsor de l'événement, vous avez un stand. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que fait Mozilla aujourd'hui dans le monde Python Ok, alors euh, Mozilla en fait, euh, historiquement, c'est un navigateur, donc ça n'a rien à voir avec euh, du Python, c'est plus du C++, c et du JavaScript. Mais quand Mozilla, euh, le projet Mozilla a commencé à grossir, euh, t'as eu euh, des sites web par exemple qui ont, qui ont été mis en place comme le addons.mozilla.org qui est le site web qui permet euh, d'installer de, des plugins euh, dans ton navigateur mmh. et euh, au départ c'était un site qui était en PHP mais très vite ils sont arrivés aux limites euh, de ce qu'ils faisaient avec cet outil là et ils sont passés à, à un site en Django D'accord. et ça c'est une des premières choses qui a été faite au niveau du web euh, à Mozilla en, en Python et après à un moment donné euh, tu as tous les sites web finalement qui sont passés à Python et Bugzilla, qui est euh, le tracker qu'on utilise, qui était pendant très longtemps en perle est en train de passer à Python aussi et parallèlement, il euh, y a beaucoup de gens à Mozilla qui adorent le Python, qui... tout, tout ce qui est euh, release engineering pour, euh, pour faire la, la release de Firefox, c'est des scripts en Python, tout ce qui est euh, tools, euh, c'est des scripts en Python. Je crois que Python, c'est des langages les plus utilisés actuellement chez Mozilla. D'accord. Et donc aujourd'hui, le, le choix de Python, c'est-à-dire que avez... c'est plus une choix justement parce qu'on va se rapprocher sur des technos qui nécessitent… Euh... Bah en fait, en fait, je pense qu'à un moment donné, euh, c'est sûrement des choix qui se sont faits par équipe, genre euh, l'équipe se sentait bien par rapport à ce choix de techno-là. Il n'y avait pas genre un agenda euh, qui disait « ouais, il faut qu'on passe tout à Python ». C'est juste qu'à un moment donné, euh, les, les gens sont assez pragmatiques et essayent d'utiliser l'outil euh, le plus adapté au, au boulot. Mais euh, je veux dire, si plusieurs outils sont adaptés pour une certaine tâche, Python en général est un des outils qui est utilisé. Quoi. Aussi parce qu'il euh, est facile à apprendre et que quel que soit le background informatique, quelqu'un est capable d'être productif en Python assez rapidement. Quoi. Donc toi, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu travailles chez Mozilla sur ce sujet-là Ça fait euh, presque quatre ans en fait que je suis salarié ouais. chez Mozilla. Et c'est marrant, j'ai été embauché euh, pour passer euh, un des web services qui s'appelle Firefox Sync qui, est, qui permet de synchroniser en fait les bookmarks dans Firefox de la version PHP qu'ils avaient fait à l'époque à une version Python. Donc mon premier boulot, ça a été de passer leur web service euh, en Python et après on a construit un standard de développement de web services en Python et l'équipe où je travaille qui s'appelle Cloud Services, la plupart des services qu'on fait, des web services qu'on fait sont en Python. Quoi. Et en parallèle, je développe aussi des, des outils euh, qui permettent de manager les process. Un outil qui s'appelle Circus et un autre outil qui s'appelle l'autre qui permet de faire de la montée en charge, euh, toujours en Python. D'accord. Et en parallèle de ça, donc, tu es aussi investi dans la communauté, euh, dans l'AFPI, dans ouais. la communauté euh, Python Ouais, c'est ça. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de représentants ici euh, à PyCon de la communauté AFPI. Euh, et en fait, c'est une association euh, dont je suis un des fondateurs. Et on a lancé ça il y a 6 ou 7 ans. En fait, c'est le, le user group euh, en France. On a des ambitions francophones, on aimerait bien que ce soit un peu plus étendu, que ça atteigne les pays du Maghreb qui parlent français, que ça atteigne la Suisse, la Belgique, tout ça. Mais au bout du compte, c'est centralisé sur Paris et on a du mal à sortir de ce modèle-là. Mais l'ambition, c'est quand même d'être la communauté francophone de, de Python. Et il y a des gens qui étaient à l'AFPI, qui sont maintenant euh, au Canada et qui, qui sont dans le groupe, le user group Python local, Python Montréal. Quoi. Ouais. Où on peut avoir des infos sur euh, ben, les projets Python chez euh, Mozilla Bon, euh, c'est un peu le bordel, il euh, n'y a pas vraiment de page <rire> Python chez Mozilla, mais il y a quand même deux ou trois pages euh, qui peuvent être euh, des bons points euh, pour démarrer. Il y a, euh, par exemple, si on va sur GitHub, euh, slash Mozilla-services, c'est mon équipe. Euh, ouais, je la refais. Euh, euh, Mozilla/services.github.io. D'accord. Ça. Et en fait, on a essayé de lister un peu tous les projets sur lesquels on bosse. Et là, il y a une bonne liste. Et donc, sur notre repository euh, GitHub aussi, on trouve plein de trucs, quoi. D'accord. Merci beaucoup et, et ben, bonne continuation à PyCon. et ben, merci.